Le menhir Castelforte, autrefois appelé crochic doit son nom à un fief dans les territoires de Taviano, où initialement il était situé lorsqu'il a été retrouvé et catalogué au XIXe siècle par Cosimo de Giorgi. Ensuite, ce menhir a été retrouvé par les chercheurs Pino de Nuzzo dans les territoires de Racale, à quelques mètres de la périphérie du village de Castelforte, ancienne installation rupestre de Racale. Depuis lors, le menhir a été renommé Castelforte. On croit que le menhir avait autrefois une fonction rituelle spécifique, et leur forme rappelle le symbolisme phallique. Probablement, il était utilisé pendant les rites primitifs et symboliques pour la fécondation de la grande déesse, la mère Terre. Les dolmens sont le deuxième témoignage du mégalithisme dans les Alentos. À Raccale, il y a le dolmen specchi, autrement dit Ospina, qui malheureusement ne peut pas être admiré dans son splendeur originel puisqu'il est depuis longtemps en ruine. Il est situé au pied de la soi-disant collina degli specchi, sur l'ancienne route de campagne qui lie Racale à Torresuda, près de l'homonyme ferme Ospina. Selon une première très intéressante hypothèse, les dolmen étaient un hôtel sacrificiel, mais beaucoup de chercheurs identifient ce mégalithe comme une tombe préhistorique. Le troisième témoignage du mégalithisme dans les Salento sont les specs, c'est-à-dire des petites collines de pierres empilées dans les points les plus élevés du territoire. Beaucoup de chercheurs pensent que les specs étaient des tombes monumentales, érigées en l'honneur d'un chef ou d'un leader. Pour cette raison, beaucoup de specs dans les Salento ont été détruites afin de déterrer des hypothétiques trésors, la soi-disant Akadorah.